Bonjour à, à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu euh, art journal ou plutôt euh, journaux euh, artistiques. Je viens de terminer celui-là, c'est euh, la marque Stamperia, comme celui-là. J'ai vraiment adoré le papier, c'est un papier euh, stone paper et il est extrêmement résistant. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait. Donc déjà j'ai modifié la couverture, j'ai mis euh, l'année la et tout ça. Euh, ça a été beaucoup de collage. Euh, j'ai vraiment euh, apprécié faire euh, cet art journal, euh, ça a été des moments euh, de détente, de relaxation, de méditation, en me laissant vraiment euh, euh, absorber par la tâche, cette, cette euh, sensation de flot, de détente, euh, on peut écrire, on peut coller, on peut peindre, euh, on peut griffer le papier, le papier est vraiment euh, très résistant, très épais, ici j'ai eu un peu de problème parce que j'ai utilisé un, un feutre à paillettes donc noir mais qui dégage énormément de l'encre est très puissante et elle vient tacher très facilement. Il euh, y avait aussi j'ai mis un peu de, de, de vernis et de choses comme ça, il y a eu des petits soucis d'absorption. Euh, les petits autocollants euh, ici ce sont de ils viennent de chez Action. Là, c'est deux autocollants qui sont collés là-dessus, ici j'ai découpé, détouré à nouveau autour, parce qu'il y avait trop de, de blanc. Euh, ça, c'est Stamperia qui fait euh, ce, euh, ce, ce gros appareil photo, on, on, on le voit ici, il est très épais, c'est vraiment euh, une belle qualité, mais en même temps qui ne m'arrange pas forcément, puisque euh, on a quelque chose d'épais, et euh, après, bah, le journal, il faut le fermer, quoi. Euh, là c'est Stamperia aussi mais c'est du papier, là j'ai mis un petit peu de mousse 3D pour rehausser euh, ça, euh, là c'est essentiellement euh, les die-cut euh, Stamperia et puis un autocollant de chez Action. Et l'idée c'est de venir euh, se faire plaisir, de, de faire quelque chose qui peut euh, évoquer notre euh, journée, notre moment, ou juste travailler les couleurs, avoir ce plaisir à, à jouer avec les matières, avec les formes, avec euh, les idées, les concepts, les mots et, également. Euh, donc voilà ce que je me suis amusée à faire, et euh, j'ai vraiment adoré ce papier ultra résistant. Il euh, y a également d'autres sensations euh, avec lesquelles on peut jouer, donc c'est surtout visuel, mais pas forcément. Ici, euh, là par exemple, euh, on le voit un petit peu, c'est euh, translucide, il y a un seau qui est fait, et en fait ça je l'ai fait avec euh, la cire d'une de mes bougies, et euh, le, le journal euh, à l'odeur de, de cette bougie là donc c'est très agréable euh, les paillettes elles ont été collées j j on m'a offert des fleurs à, à un moment pour euh, euh, pour mon anniversaire peut-être et en fait je vais garder un bout du vous savez du papier de fleuriste hein, et je l'ai collé dessus pour apporter du brillant autour de cette idée de, de flamme, de lumière euh, euh, tout ça et puis là j'ai réutilisé la cire et du coup mon, mon journal a une odeur euh, très marquée que j'aime bien. Euh, donc voilà, ici bon, c'est encore, euh, encore autre chose. Un travail en texture euh, avec euh, des, des plaques euh, et puis euh, de la pâte de texture. Et puis voilà, terminé avec cette idée que l'art c'est aussi un voyage. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce, ce papier. Donc la marque là c'était Stamperia et celui-là c'est Create Happiness. Euh, comme collection, c'est... Euh, alors je suis désolée si j'écorche son nom, c'est Vicky Papayoanu. Euh, voilà. C'est <rire> peut-être plus simple comme ça pour vous. Voilà. Donc c'est le nom de la créatrice euh, parce que cette marque travaille avec des créateurs et créatrices. Celui-là, il est fini, je vais le ranger et le stocker pour le moment. J'en ai repris un, donc là, vous voyez qu'il avait il bien gonflé, j'en ai repris un. Euh, Ce n'est pas tout à fait le même modèle, mais c'est euh, quasiment... C'est également la même collection de Create Happiness, euh, de la même créatrice et de la même marque. Donc on voit qu'il y a 36 pages. Euh, au niveau du papier, celui-ci me semble plus blanc, l'autre était plus crème. Et euh, On est toujours sur euh, un papier qui est très épais. Euh, par contre, je suis pas sûr que ce soit du stone paper. Donc on, 3, très épais, on est sur du 300 grammes, hein, donc bien, bien costaud, euh, bien résistant. Euh, et la couverture est un peu, euh, un peu différente. On a cet euh, aspect cuir. Au point de vue définition, c'est pas parfait. Là, je vois que ça se décolle et tout. Il Faudra le, le recoller. Par contre, euh, ces carnets, ils sont, euh, ils sont de très bonne qualité. Bon, pas parfait. Mais... De bonne qualité euh, le papier euh, de celui-là était vraiment excellent à travailler euh, par contre il coûte cher c'est à dire que là pour 36 pages on est quand même sur un carnet qui coûte plus de 5 euros un peu moins de 6 je crois euh, donc c'est très cher et je voulais vous proposer un autre type de carnet euh, là on est sur du a5 donc euh, quand même deux fois plus grand hein. c'est le principe du a5 c'est euh, du, du a6 c'est a5 divisé par 2. le a5 là c'est un euh, carnet de chez Action, le papier est plus fin, plus léger, mais il reste quand même euh, tout à fait correct pour faire des créas, euh, je l'ai déjà commencé et il coûte euh, 1,57€ je crois, donc moins de 2€ largement, et on a 80 pages, donc il y a vraiment de quoi faire. Euh, et puis je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas, vous pouvez modifier euh, votre carnet euh, en découpant des pages. Par exemple, ça c'est le bout que j'ai coupé ici, et je suis revenue euh, refaire l'angle arrondi euh, à cet endroit-là. Voilà, Donc, il y a un, un marque-page en plus intégré. Donc... En fonction de vos moyens, de vos envies, euh, si vous voulez plutôt travailler sur euh, du papier, du collage, des matières qui euh, ne vont pas énormément euh, agresser votre papier ou lui demander euh, résistance, solidité, n'hésitez pas à prendre moins cher si euh, vous avez besoin de faire des économies, ce n'est pas un, un, du tout un problème ou un souci. Si vous avez envie de plus travailler euh, la matière avec euh, des Peinture, euh, du, du, du papier de verre aussi, on peut poncer le papier, on peut euh, le texturer, on peut le tordre, on peut le déchirer, enfin il y a vraiment beaucoup de manières de travailler les papiers. Là il faudra peut-être mieux investir dans un peu de qualité. Voilà donc c'était juste une toute petite courte vidéo euh, pour vous parler à Art Journal et puis bien sûr moi je continue à utiliser euh, en parallèle mon système de disque bound. Euh, donc là c'était c'est pour en cours pour Inktober euh, 2022 mais je suis euh, clairement à la bourre on est le 27 et voilà j'en suis au 25 voilà j'ai pas fait le 25 d'ailleurs ou non j'ai pas fait le 21 en fait donc euh, oui non je suis complètement à la bourre euh, mais celui-là c'est mon art journal en cours ah, donc avec euh, des mots, euh, euh, du, du pochoir et des encres euh, qui sèchent, des, des tampons, des dyes, euh, de la colorisation. On est un peu plus sur mes styles habituels, euh, tout léger et tout ça. Euh, là c'est pareil, c'est un mélange des deux. Là c'est un ensemble d'icônes de dessin euh, faciles que je, je sais que je peux refaire. Là j'ai voulu faire un peu de steampunk... Euh, j'ai toujours du mal à travailler les tâches. J'ai encore eu le problème avec euh, le fameux euh, truc à encre là. Donc voilà. Hop. Ça j'avais voulu voir un peu comment ça réagissait euh, avec du mouvement. Et euh, du coup c'est de la... des petits morceaux de laine qui me restent. Qui traînent. Et ça c'est euh, Inktober qui, euh, qui est donc euh, en cours. Ça vous pouvez suivre sur Instagram, j'ai posté euh, au fur et à mesure euh, tous, mes, tous mes dessins d'Inktober de et aussi, oubliez, j'ai fait exprès. <rire> et ça c'est un poème de, de Maurice Carême que j'adore euh, et que je vous recommande. Et sinon je vous ai fait aussi une vidéo sur, euh, sur Inktober. Voilà, donc j'espère que euh, ça vous a plu, et puis que ça va vous donner surtout euh, envie de créer, et rappelez-vous que ça n'a pas besoin d'être parfait pour être fait, faites-vous plaisir, prenez ça pour vous, pour euh, vous amuser d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec des mots, avec des couleurs, avec des textures, avec du papier, avec du collage, ou n'importe quoi, mais euh, amusez-vous, faites-vous plaisir, et laissez votre esprit avoir ce temps de souffle et de repos. Voilà, bonne journée à toutes et à tous, salut